En d'air, les amis. Alors, attendez, je mets bien le micro. Voilà. Donc, on est là pour faire une chasse aujourd'hui, comme vous le voyez. Euh, une chasse aux animaux légendaires. Je vous montre exactement où je suis sur la map. J'aimerais bien me prendre des ours. Tuer des ours. Enfin, tuer des ours. Non, en fait, juste chasser des ours, quoi. Oh, attendez. Ouais, j'aimerais bien chasser des ours. Euh, si c'est possible de faire ça, bah écoutez, euh, ça peut être parfait. Bon, moi, je vous propose qu'on y aille direct. Et puis, euh... puis, voilà. Hein, on va chercher des ours. Le problème c'est que je débute les amis, je vous préviens, je débute donc je sais absolument pas absolument pas du tout comment ça marche. Je sais qu'il faut faire des appâts etc mais je vous cache pas que j'ai vraiment la flemme. Donc euh, voilà. Plus de ça niveau argent euh, ça va. Je suis tranquille. Merde j'ai tué un poisson encore. Putain je fais que ça de tuer des poissons. Euh, alors attendez, hop, prendre l'arc déjà. On va essayer les ours, mais si on trouve autre chose que des ours.. Euh on prendra, euh, on prendra ce qu'on trouve en toute façon. Et on prendra ce qu'on trouve. Alors attendez. Hop. Appât à herbivore, appât à prédateur. Hop, on pose. J'ai entendu quoi là Attendez. Je vais me cacher. Aïe. Attendez, attendez. Hop. Ah, oh, on est en mode histoire. Hein voilà, on va laisser faire. On va rester 2-3 minutes, voir. Parce que j'ai déjà entendu un bruit, euh, un rugissement, je sais pas trop quoi. pas moyen de monter un peu plus haut et de vraiment se cacher quoi parce que là je suis, je suis pas caché voilà là je suis bien les amis on va voir maintenant si on trouve du de, de l'ours J'ai aucune idée de comment on peut attraper des ours en fait à la base. C'est ça qui est bizarre, hein, les gars, c'est que je sais absolument pas comment on attrape des ours à la base. Hein. J'ai mis appât à prédateur, euh, attendez, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Lotion masque odeur, ouais. Appât à herbivore, non, mais non, je sais que ça. Peut-être pas laisser mon cheval là, si Je sais pas. Oh, attends. J'ai aucune idée vraiment de ce qui est conseillé ou quoi que ce soit parce que je ne connais absolument pas euh, cet environnement là. <rire> J'ai jamais réellement été chassé d'ours donc... Euh... Attendez, je vais juste prendre ça. Ça c'est mon arme préférée les gars, c'est l'arme d'un acteur à peu près célèbre qui a joué dans Tarzan. Et euh, la, je l'appelle la clétonisme, mais euh, en fait c'est une arme basique. Hein. Alors attendez, ouais voilà, c'est ce que je disais, c'est une arme basique. Euh, donc... Euh... Enfin une arme basique, non, c'est juste pour un préféré en fait. Euh... Euh... Euh... <rire> Vous êtes gentil, mais attendez... Euh... Attendez, je vais monter là-dessus. On peut cueillir ça Non, on peut pas. Viens. Je pense que déjà, je fais un petit peu trop de bruit, à mon goût. Wow, vous avez entendu Je l'ai entendu, celui-là. Là, je l'ai posé là. J'ai posé là, hein, mon appât il est, il est par terre. Je suis pas sûr de le voir. Bon oh, ça là, qu'est-ce que c'est Ah, tu fait pas le focus. Pas grand chose, hein À ma droite, il y a un truc, les gars. Les gars, je suis pas serein, là. Il y a un truc pas loin, je le sais, je l'ai entendu. Merde, non Je suis con, les amis. Bon, c'est pas grave, écoutez. Euh, hop, on va dormir. On va mettre 10h du matin. Ça, ça me fait vraiment chier, les gars, parce que en fait, je vous explique. Euh, là on va dormir mais en fait je, je vais aller voir si mon appa a été pris en fait pendant la nuit, et je vais surtout voir si mon cheval il est mort parce que je crois que les ours ils attaquent les chevaux, les chevaux pardon. ah non bah ok mon, chev mon cheval est là bon. et je dors sur un endroit euh, un petit peu bon je vais retourner là-bas voir si mon appa il est les gars attendez je suis pas fou hein. il y a vraiment quelque chose il y, a, il y a vraiment quelque chose, je suis pas fou Attendez Oh, oh, oh, oh, attendez Oh, oh, oh Oh, attendez, merde, non Oh, toi, mec Est-ce que je vais pouvoir le récupérer Oui je suis content, putain Attendez je suis trop content Je suis trop trop content les amis euh... Attendez parce que Oh non merde Dépecer, je peux pas. Je peux pas parce qu'il est dans l'eau. Je peux pas le dépecer les gars parce qu'il est dans l'eau, non. Oh attendez. Oh les gars, j'en ai rien à foutre. Attendez. Oh, voilà. Juste histoire que ça me remette de l'énergie. Cheval. Non, mais c'est un cheval, je suis con ah, ah. je n'en peux plus Je n'ai tué en cheval attends mais sors de l'eau c'est quoi attends. wapiti ah, attendez Allez, putain Non Ouais, mais là, c'est trop tard maintenant, attendez. C'est c'est un animal légendaire, ça ouais, mais en fait, le problème, c'est que là, je suis en train de... Non, j'aime pas ça, vraiment. Je suis en train de tuer des animaux qui ont déjà de 1 rien demandé. Et second moi, alors attendez, c'est normal, regardez. Parce que ça fait, je regarde juste... Ça me fait vraiment chier, les gars. Hein. Vraiment, vraiment. C'est pas une blague. Hein. Ça me fait chier, je suis en train de tuer des animaux alors que je peux même pas les dépecer. J'avais mis mon camp là à la base. Bah, il risque d'y avoir. Oui, j'ai oublié de vous prévenir. Il risque fortement d'y avoir un léger décalage hein, euh, par rapport au son et à la vidéo. Aidez-moi par pitié. Qu'est-ce qu'elle Ah ouais mais non, ah euh, mais non, je vais pas me mettre à aider les gens. J'ai rien contre les gens qui se font quoi. C'est quoi ça oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Attendez, attendez les amis, attendez, attendez les gars, hop. Puisqu'ils vont buter mon cheval. Non. Ah, mais ça arrive souvent, ce genre de mal. Hein What the fuck? Attendez, les gars, parce que je suis pas sûr de faire des. Num... What? C'est quoi cette merde, gros? Je me fais attaquer. Je me fais attaquer à chaque fois, de partout. Hein. Ici, c'est l'endroit où je me fais le plus attaquer. Hein, et, et zéro blague. Je vais poser, je pense, un appât là, là. Pas là où il y a mon camp. Mais. Oh, attendez. Easy. Wow. Moufou. Je l'ai eu. C'est quoi C'est un mouflon Pardon. Hop, c'est mouflon des montagnes. Oh, ça c'est nickel ça. Oh les gars, j'aime ça moi. Oh là, je suis content les amis. Parfait état. Oh là là, en plus. Les gars, est-ce qu'on essaie de s'en faire un deuxième avant que j'arrête la vidéo on n'en a pas fait les gars, on a, on a tué trois animaux pour rien, franchement je suis vraiment dégoûté. On va continuer, on va continuer, si je trouve encore des mouflons ou quoi que ce soit. Putain les gars, si vous savez comme je suis content là. J'ai pas eu besoin de reposer un pas. Ah, là, là, là, là, là, il y en a un deuxième. Je suis content, les amis! Oh oui, là non! Oh, il n'y a pas mieux, vraiment! Attends, j'ai vu un truc à examiner. C'est quoi le truc à examiner là? Je vu un machin à examiner. Oh, les gars, je suis extrêmement content là! Là, mec, la contente attitude est en moi là, elle me possède! Oh non, les amis, je suis trop content, hein, vraiment! Par contre je sais pas vraiment si c'est un animal légendaire ou pas parce que du coup je voulais faire un ours à la base. Oh non les amis je trouve... Mauvais état oh non. Peau de mouflon. Mauvais état. On s'en fait un dernier ou pas les amis Oh, c'est quoi Ah mais c'est un chasseur Un chasseur sachant chasser Sans son chien est-il un bon chat Pardon euh, On s'en fait un autre ou pas les amis Je me pose la question moi aussi figurez-vous J'ai une idée. There we go. Oh, attendez. Non, mais non, non. Non, c'est pas grave. Il me caché, du coup. J'ai oh, posé mes appâts à prédateurs. Non mais, non mais arrête de bouger Pas chose hein. On va voir hein les amis combien de temps qu'on est en REC là 14 minutes et 30 secondes que nous sommes en REC Putain mais arrête de bouger <rire> Je suis vraiment pas patient, les amis. Hein. Oh, attendez, je viens un truc bouger. là. C'est moi ou vous avez vu un truc bouger aussi, là ou... J'ai l'impression que je viens de dépenser, mais... Attendez, je suis un signeur tu fais quoi Ah ouais Euh, bah écoutez les amis je pense que on va peut peut-être essayer de s'en faire un deuxième Bon, okay. vu l'allure à laquelle on va je pense que le deuxième va être compliqué à faire yeah. j'ai pas un, un truc genre pour prédateur puissant ou quoi un masque odeur, un pas herbivore ok Honnêtement, euh, pour la prochaine vidéo, les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser. Et pour la prochaine vidéo, ce que je vais essayer de faire, les gars, ça va être très simple. Pour la prochaine vidéo, et je ne rigole pas, pardon, et je ne rigole pas, je vais, être, euh, je vais essayer de faire une chose. C'est de prendre des appâts à prédateurs puissants, parce que j'ai vu que ça existait. Et puis voilà. Bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonner, commenter et partager. Sur ce, moi, je vous dis ciao, ciao, et à tout à l'heure.